Bonjour à tous, nous sommes le 7 août 2021. J'aimerais faire une vidéo aujourd'hui pour regarder ce qui s'est passé sur le marché et vous avez vous remarquez certainement sur ma chaîne il y a des petites nouveautés, c'est des nouvelles en continu et puis euh, les cotes boursières. c'est quelque chose que j'ajoute tout simplement pour vous donner de l'information. C'est sûr qu'aujourd'hui on est samedi donc euh, les codes, euh, datent d'IA, mais lorsque je vais être euh, je vais faire des vidéos euh, durant la semaine, ben là on va avoir euh, justement en temps réel euh, ce qui se. Ce qui se passe sur les marchés, ça pourra être plus pertinent lorsque je fais une vidéo. Donc, euh, ce que je voudrais regarder avec vous, tout simplement, ben, c'est... Un article qui m'a vraiment frappé assez fort, on parle de la théorie monétaire moderne et en comparaison avec la théorie keynésienne, c'est-à-dire John Menar Kane qui a été l'instigateur de cette théorie, qui a écrit abondamment durant la première crise de 1929. On sait ce qui est arrivé en 1929. Euh, on avait ouvert qui avait, comme lorsque le crash est arrivé, euh, les, les glorieuses années ont été de 1919-1920, après la première guerre mondiale, jusqu'en 1929, où tout a dégringolé. Et ouvert, euh, dans sa théorie monétaire personnelle, croyait qu'on devait laisser aller le marché pour que le marché se... Euh, se replace de lui-même. c'est pas ce qui est arrivé. Donc, euh, euh, les théories euh, qui avaient été, commencent à avoir été écrites par euh, John Menarcaine, euh, ont été appliquées sous Roosevelt lorsqu'il est devenu président, euh, parce que le marché a continué à se détériorer de 29 jusqu'à 1933. Et lorsque Roosevelt est arrivé, lui euh, euh, a, bon, a dit, c'est contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, il dit la seule chose qu'on ne doit... Euh, qu'on doit avoir peur, là, c'est la peur. Qu'on qu ne doit pas avoir peur, là, c'est la peur. Quelque chose comme ça. Euh, euh, en disant au marché, aux individus, au, à tous ceux qui faisaient partie de cette société américaine, bon, ben, on doit se retrousser les manches et euh, on va injecter de l'argent dans le système pour faire en sorte que la machine reparte. Et le grand barrage ouvert qui a été construit à cette époque-là a servi de catalyseur pour repartir toute l'économie. Donc, euh, c'est simplement un rappel historique pour vous dire que John Keynes a été très, très influent à, à, ensuite, à, après le, le crash de 1929, et euh, a été ressollicité lors de la Deuxième Guerre mondiale, après Deuxième Guerre mondiale, en 1944, où on a eu les accords de Bretton Woods. Euh, lui, John Keynes était présent et avait proposé euh, euh, euh, c'est le banc quand je ne me souviens pas, là, une devise et euh, la, la suggestion n'a pas été retenue, on a dit non, c'est le dollar américain euh, qui va devenir roi appuyé sur euh, 35 dollars longs si on connaît l'histoire, donc euh, c'est un peu euh, le personnage lui-même qui a euh, qui est un, peu, un personnage un peu excentrique tout ça, en tout cas, pour rentrer dans les détails c'est moins intéressant à ce niveau-là mais vous pouvez aller faire tout simplement une recherche sur euh, Wikipédia ou peu importe où euh, en cherchant John Menor King, et vous allez voir, son influence a été très très grande sur cette fameuse théorie keynésienne qui a perduré jusque dans les années, jusqu'en 2020, dans le fond, parce que euh, la théorie keynésienne, on l'a appliquée fortement à partir de 1900 surtout 87 après qu'on qu a eu le mini crash là. Bien, le crash qui était important à l'époque mais on a reparti sur des bases parce que euh, ça se trouve être euh, <coughs> le président de l'époque euh, Alan Greenspan qui avait comme incité fortement à remettre beaucoup d'argent dans le marché et le marché a continué à, à monter de 87 88 89 90 et les années 90 ont été euh, absolument euh, euh, explosives au niveau des indices boursiers on a eu euh, petit crash en 91-92 euh, et ça s'est poursuivi jusqu'en 2000, comme vous le savez, où on a eu la bulle Internet, où les valeurs techno ont explosé littéralement et lorsqu'on a eu cette explosion, euh, ben, on a subi un super de gros contre-coup, comme vous le savez, vous connaissez un peu l'histoire, euh, la bulle Internet, il ben, y a eu beaucoup, beaucoup de faillites d'entreprises, tout ça, et le gouvernement a décidé d'intervenir euh, d'une autre manière. On a eu euh, ben, la... la Propagande de la guerre d'Irak, ou euh, presque tous les pays... Euh Bon, on avait vu premièrement, après les attaques du 11 septembre 2001-2002, euh, la guerre en, en Afghanistan, presque toute la communauté internationale était d'accord. Mais euh, là, on a poussé un peu plus la machine pour euh, pouvoir injecter beaucoup, beaucoup d'argent dans le rouage de cette guerre-là, la guerre d'Irak, euh, qui était seulement euh, acceptée par les Américains, les Anglais, quelques autres petits pays, Africains aussi. Euh, mais la grande majorité... de, de même du G7 ou euh, du G20 n'acceptaient pas d'embarquer dans cette guerre-là, dont le Canada. Et c'était Jean Chrétien qui s'était opposé vivement à cette... Euh, euh, que le Canada embarque dans cette guerre-là qui était, à son avis, et à beaucoup d'avis injuste. Et ça s'était verré vraiment que c'était quelque chose qui était basé sur rien. Euh, Powell, dans ce temps-là, me... c'est pas Jérôme, là, c'est qui était au ministère de la Défense, je ne sais pas trop, il avait présenté une petite clé USB en disant qu'il y avait toutes les preuves d'armes chimiques d'apport de, de, de, de l'Irak et c'était faux, ça s'était avéré faux lui-même l'a confessé plus tard. Donc, on voit que toute cette communication euh, euh, je veux revenir à ce que je voulais dire euh, au niveau de John Menarkin, toute cette communication euh, se fait pour euh, justement euh, contrôler la planète, même si on pense que ah, c'est des complotistes. Non, non, euh, le, le, le, les manipulations euh, euh, au niveau des gouvernements, c'est depuis toujours, il n'y a pas rien de nouveau. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est maintenir une machine mais qui a, là, qui a complètement détraqué dé dé euh, depuis euh, mars 2020, là, où on a eu le, le crash, un crash qu'on s'attendait, les marchés étaient hyper... Euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'injecter, mais là, massivement de l'argent. Je ne veux pas répé répéter l'histoire des QE, dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé abondamment, une fois qu'on a commencé euh, ce mécanisme-là d'injecter beaucoup, beaucoup d'argent, un QA infini, ben là, on est, on est allé plus loin que la théorie euh, de John Menard Cain, le canadiennisme qu'on appelle. On est allé avec euh, cette nouvelle théorie qui est la théorie moderne monétaire, où on prétend que, dans le fond, euh, l'argent, ben, euh, la, le, les gouvernements, j'ai placé l'article sur mon site, euh, c'est... Euh, euh, euh, « MMT, euh, quand les théories se heurtent à la réalité », euh, vous pourrez aller voir ça. C'est un peu tiré de là, là que je vous présente euh, aujourd'hui ma vidéo. Euh, c'est que la théorie moderne monétaire, on, on en parlait beaucoup, beaucoup à, avant euh, 2020. Euh, surtout les gauchistes, euh, les communistes euh, américains. Je vais les appeler comme ça parce que euh, eux-mêmes, même s'ils ne s'identifient pas avec ces mots-là, même certains disent que Joseph Staline était une bonne personne là, dans ces milieux-là. Faut pas oublier ça. Qui a tué, je pense, c'est 22 millions de sa propre population dans les goulags. Euh, euh, donc, euh, c'est euh, quelque chose qui est quand même effrayant, où on commence, euh, on poursuit, euh, surtout depuis quelques mois, là. Euh, on enlève toutes les valeurs, euh, on dit traditionnelles, il faut comprendre que ce n'est pas simplement des valeurs traditionnelles, on veut défaire la société pour rebâtir une nouvelle société. Et c'est vraiment le... le, le la philosophie de beaucoup, beaucoup de gauchistes, donc euh, dont euh, à AOC, qui est un peu hypocrite parce que j'ai vu qu'elle mettait un masque lorsqu'elle se fait photo photographier et sur la vidéo, on voit qu'elle l'enlève. Lorsque... Euh, tout simplement, c'est de la communication. Tout simplement. Et euh, la nouvelle théorie moderne monétaire, ben, c'est ça, c'est d'injecter de l'argent sans se soucier de qui va remettre euh, ces dettes-là. Et je pense qu'on est en ligne là-dessus. Euh, les Américains euh, sont contents de ça parce que, bien, les Américains, surtout euh, beaucoup de pays, sont contents de ça parce que, dans le fond, on imprime de l'argent euh, à l'infini. On... Il n'y a plus de limite. Et même les entreprises zombies, on rejette les dettes pour qu'elles puissent continuer à produire euh, artificiellement. Donc, on se retrouve avec ça. Et c'est une des raisons pour laquelle, vous voyez, l'emploi vient de sortir. On a plus d'emplois que prévu, mais comme je vous avais montré, montré dans un dernier graphique, euh, on n'aura pas le temps d'aller le voir, mais c'est la... La population est de, aux États-Unis, et c'est un peu partout aussi sur la planète, au Canada aussi, est de, de moins en moins impliquée la, la, la, la, au niveau du marché du travail. Et ça, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est clair au niveau du graphique. Euh, wow. Je pense, je, je prendrai pas le temps d'aller le voir. vous euh, voyez, dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé tout simplement. Le désengagement, on avait 60, depuis euh, les années 2000, là, le, le, le désengagement de la population au niveau du travail euh, s'est poursuivi et surtout avec euh, la, les derniers montants qu'on a donnés, on continue à le faire. Ici, au Canada, on va continuer à injecter de l'argent euh, jusqu'en, ben, on dit octobre, le 23 octobre, là, on a prolongé ça. Euh, ben, pour moi, je pense qu'on va continuer euh, après ça aussi. Et euh, là, il euh, y a une nouvelle qui vient de sortir. C'est qu'aux États-Unis, euh, euh, une pause sur le remboursement euh, des prêts étudiants, la pause du de remboursement des prêts étudiants est prolongée jusqu'en 2022. Et de la manière que les gouvernements américains, canadiens et européens, peut-être moins, mais euh, sont embarqués dans cette... Euh, Nouvelle théorie monétaire moderne. Donc, euh, on va injecter de l'argent comme on veut. On est rendu à 28 000 milliards aux États-Unis au niveau de la dette et les déficits se creusent toujours. Mais ce pas important. On, on, on ne paiera pas ces dettes-là. Je dis « on ». On voit que les, les médias nous disent, puis euh, même Biden, euh, aller chercher de l'argent pour payer ça, mais moi, je ne pense même pas qu'on va payer ça. Et euh, euh, je ne pense même pas, on n'est pas capable de payer tout ça. Parce que dans le fond, c'est trop énorme et euh, les revenus des États ne suffisent, suffisent tout simplement pas à payer euh, euh, ce qu'on emprunte et qu'on continue d'emprunter et tout est basé sur la dette. Donc, on va aller voir quelques graphiques pour justement comprendre tout le système keynésien euh, qui s'est euh, euh, euh, surtout été actif à partir des années 2000. Là. Euh, Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, aujourd'hui, en 2020, c'est la théorie moderne monétaire où on injecte de l'argent à l'infini. Et là-dessus, je voudrais simplement vous rappeler rapidement hier que l'or a absolument dégringolé d'une manière assez forte. Et il faut comprendre que c'est l'or sur les contrats dérivés, euh, ou le marché dérivé de l'or, euh, euh, même au niveau de l'argent, c'est effrayant. Ou hein? euh, c'est bien dire, on manipule, on continue à, à vendre des pa du papier euh, or, papier argent. Mais les la réalité, c'est que l'or et l'argent demeurent des valeurs, des valeurs refuges, même si vous voyez ça, c'est euh, décourageant de voir autant de martèlement sur l'or et l'argent. Mais la réalité, c'est que l'or physique et les minières d'or et d'argent physique euh, sont encore en consolidation. Ça va peut-être durer un an et demi, deux ans, je ne sais pas, de toute façon... Euh euh, on est en attente, mais euh, au niveau de la théorie mo monétaire moderne, on va continuer à injecter de l'argent, c'est clair, avec le premier plan de, de Biden, euh, lorsqu'il est arrivé, euh, mille, euh, tout de suite il a mis ça. Là, c'est les plans des infrastructures. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent encore injecté dans le système. Donc, euh, on va aller voir nos graphiques rapidement euh, pour comprendre, euh, peut-être que je vais placer ça comme ça, oui, comprendre... Euh, euh, ce qui arrive à ce niveau-là, au niveau de, du dollar américain, bien, le dollar américain, depuis bah, depuis, depuis toujours, depuis sa création, hein, euh, perd de la valeur. Donc, euh, ce, euh, quand on dit le dollar américain perd de la valeur, c'est l'inflation, tout simplement. C'est l'inflation qui va gruger. Euh, vous avez, euh, par exemple, le prix d'une maison que vous, vous payez, je me souviens, dans les années 70, ça valait 15, 20 000 une maison. Aujourd'hui, ça vaut... Euh, euh, deux, trois fois plus, quatre fois plus. Euh, euh, donc, c'est ça qui se trouve être la perte de la valeur d'une devise. C'est que, dans le fond, on en a moins pour euh, euh, pour le même, le même dollar. Et euh, là-dessus, euh, je voudrais tout simplement rapidement... Revenir avec ça. Le Venezuela va supprimer 6 zéros à sa monnaie. Comment on est arrivé là? C'est un petit article et même une vidéo là, où c'est quelqu'un de RT qui explique ça. Euh, donc, le Venezuela, justement, à force d'imprimer. Le Venezuela, il ne faut pas oublier qu'il y a une couple d'années, allait très très bien, mais à force d'imprimer, ben, il est obligé de dévaluer et là maintenant, il supprime 6 0 de sa monnaie. Donc, euh, c'est ça. Le dollar américain perd de la valeur tout le temps et on continue. Et Évidemment, imprimer allègrement de l'argent euh, artificiel pour maintenir une économie artificielle. Et euh, le dé désengagement de la pop des populations euh, se perpétue euh, tout le temps. Et on va continuer à donner de l'argent gratuitement aux citoyens. Et moi, ce que je dis, parce que on, je ne veux pas parler du passe sanitaire, chez vous, chez en France, ceux qui m'écoutent, mes amis français, euh, c'est là. Euh, nous aussi au Québec, hein, c'est là. Euh, on vit sous une dictature, j'avais... Je ne peux pas appeler ça d'autre chose. J'essaye de ne pas prononcer trop de mots relatifs à ça pour ne pas me faire biffer ma vidéo. Mais je trouve ça abominable. Euh, euh, on va voir ce qui va arriver, euh, quels lieux vont être... Là, on parle de restaurant, même, qu'on pourra pas... Si quelqu'un n'est pas vacciné, ne euh, pourra pas aller même dans un restaurant. On va voir tout ça, mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui est abominable. Je n'aurais jamais cru vivre ça de, de, de ma vie, là, quelque chose qui arrive comme ça. Donc, on va revenir à l'inflation pour ne pas justement euh, pédaler sur des, des, des, des absurdités des gouvernements. Il euh, faut préciser qu'au Québec, on s'en va là-dessus, mais il y a plein, plein de provinces où, où c'est terminé. Là. On n'a euh, euh, pas de passe vaccinaire, euh, euh, passeport vaccinal, pas, pas rien de ça. On continue à vivre normalement, mais ici au Québec, euh, vu qu'on est des communistes gauchistes, ben, on continue à à vivre avec ça, cette réalité-là. Et ça, c'est un graphique, euh, à partir des années 80, là, où on parle que l'inflation, euh, parce qu'on sait que dans les années 80, avec Paul Volcker, euh, qui avait monté le taux d'intérêt, l'inflation était vraiment, vraiment effrayante. Et là, le pic qu'on a eu d'inflation qu'on vient de vivre, vous euh, euh, voyez, c'est ça ici. Et euh, le, le Consumer Price Index, euh, lui, ça se trouve à donner aussi le... le, le, le la visibilité de l'inflation, on le constate un peu partout. Malgré que le bois d'oeuvre a baissé beaucoup, mais il y a beaucoup, beaucoup de produits où on, on est en inflation au niveau de la nourriture, tout. Donc, euh, on se retrouve à être dans un, un, un, un temps d'inflation euh, dû au fait qu'on injecte massivement de l'argent. Et l'inflation qui avait été calmée euh, est ressurgie dernièrement. Et c'est officiel, c'est pas dur à comprendre. Et là même, lorsqu'on parle de... Euh, ça de base universel euh, peu importe toutes ces choses-là ben, c'est encore ça, ça va créer de l'inflation euh, je pense que ça va arriver mais euh, au prix de beaucoup beaucoup d'inflation et euh, là ça se trouve être une autre histoire ici ça revient à la même chose que je vous dis au niveau de euh, ben, le système keynésien depuis euh, euh, qui a été appliqué avec grande grande vigueur euh, ben, le dernier, la dernière euh, fois qu'on n'a pas eu euh, qu'on était en équilibre c'est en 2000 qu'on avait eu un surplus sous la fin du règne de Clinton, Bill Clinton, je me souviens encore de mémoire. Euh, donc, c'est la dernière fois qu'on n'a pas eu de déficit. Que le, on, je parle du gouvernement américain, c'est juste avant les, de, les années 2000, la dégringolade. Et ensuite, à partir de 2002-2003, ben, les déficits ont commencé à se creuser. Ici, c'est sous George Bush, et ensuite, euh, ainsi de suite, Barack Obama, on a injecté beaucoup, beaucoup d'argent ici. Euh, on était revenu et là, avec le... le, le, le qui est arrivé avec la crise du COVID, ben... là, c est, c est, c est... Ça, c'est des déficits. Donc, euh, on a un budget, on n'est pas capable de le rencontrer. On est, allé, on est obligé d'aller piger à quelque part, et c'est le gouvernement. Ben, le gouvernement qui est dire à la Banque centrale, qui nous crée des beaux dollars pour injecter ça, pour payer les factures normales des fonctionnaires et tout ça. Et euh, là, en ce moment, on n'a pas encore réglé, je ne pense pas qu'on n'a pas encore réglé aux États-Unis le fameux plafond de la dette, ça va être réglé, c'est une question technique. Euh, avec euh, Trump, euh, il avait mis ça euh, en 2018, je pense à 22 000 milliards, mais là, on va peut-être mettre ça à 50 000 milliards, peut-être pas, j'exagère, peut-être 30 30 35 000 milliards. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui empêche de créer de l'argent artificiellement? Même euh, euh, Janet et Hélène, qui se trouvent être la secrétaire du Trésor, incitent fortement le Congrès à s'entendre le plus rapidement possible pour mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Donc, euh, les déficits vont continuer à se creuser, il n'y a rien de nouveau. Et ce que ça crée, tout simplement, c'est euh, que la, la, ben, les déficits suivent exactement surtout tout. Le... Parce qu'il ne faut pas penser, quand on regarde un graphique un, euh, comme ça, que c'est nouveau, là. Comme je vous ai dit, c'est le dernier surplus qu'on a eu, c'est sous Bill Clinton. Ensuite, on a eu le crash de l'an 2000. Et euh, ça, c'est George Bush, la guerre, sa fameuse guerre d'Irak, qui avait besoin euh, d'un genre de justification pour euh, émettre beaucoup, beaucoup de dollars et euh, mettre ça dans le système pour repartir la machine. On a eu, le, après ça, euh, George Bush a perdu. C'est euh, euh, ici, sous Obama. Le crash est arrivé au début de son, son règne et euh, ce qu'il a fait, tout simplement, bon, il a continué le même scénario, injecté beaucoup, beaucoup il avait injecté 1000 milliards, aujourd'hui c'est presque rien, mais pour repartir la machine, 1000 milliards, et euh, ainsi de suite, tout son, le règne d'Obama, bien c'est ça, ça a été de l'injection, on est reparti un peu, et là, on... on 2000, euh, avec la fin de Trump et le début de Biden. C'était le même scénario. Là. Peu importe si Trump avait gagné, bien là, là c'est vraiment le, le, le, le, le bout du bout, mais dans le fond, ça va continuer parce que les gouvernements, peu importe les Canadiens les Américains, ne peuvent pas arrêter. Euh, c'est une drogue, c'est de, de l'héroïne monétaire qui est dans le marché et il ne ne peuvent pas se permettre d'arrêter quoi que ce soit et même pas euh, les taux d'intérêt. Si vous pensez que les taux d'intérêt vont monter en 2023, comme ils l'ont dit, euh, je ne pense pas. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Donc, euh, euh, l'économie est artificiellement soufflée et ça va continuer comme ça. Et s'il y a des grandes entreprises, on ne parle pas des de petits parce que les petits qui ont subi euh, des, des faillites et c'est pas fini, l'automne arrive, là, euh, eux vont continuer en subir. Euh, c'est comme pis, euh, les grands propriétaires euh, achètent encore des terrains, Bill Gates... Euh, est rendu, je pense, le plus grand propriétaire terrien des États-Unis, Bill Gates, un gars d'informatique, parce que dans le fond, on est comme dans un système féodal, les riches vont posséder tout, et euh, beaucoup, beaucoup en ce moment, dû au fait que on, euh, la, la, la, le délogement là, aux États-Unis, qui se trouve à être la, la… on a arrêté de, de, de maintenir… Euh, la politique là, de ne pas déloger des personnes qui sont plus capables de payer, c'est arrivé là. sous Biden, là, dernièrement. Là, on commence à, à, à mettre dehors à évincer vincer des, des, des locataires qui ne payent pas le loyer. Donc, euh, euh, ce que j'ai appris, c'est que beaucoup, beaucoup de riches euh, vont acheter ces loyers-là qui sont, qui sont dans, dans le fond en, en, en, pour les propriétaires là, qui perdent. Là. Bon, ils ne veulent plus avoir ces loyers-là. Euh, souvent, c'est des grands, grands chaînes de loyers. Il ben, y a des riches qui achètent donc, euh, on est dans ce monde-là. Et vous pensez que moi, avec tout ce qu'on nous compte, là, je vais faire confiance au gouvernement? Euh, et, simplement ici... Euh, euh, avec... Euh, euh, ok, c'était de, mon dernier graphique. Et euh, rapidement, même de vous dire que ça fonctionne avec la vélocité de la monnaie. La monnaie ne vire plus dans le système. Et il y a beaucoup de raisons. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Je vous en parle rapidement comme ça. C'est tout simplement que les personnes ont peur de l'avenir. Beaucoup de personnes. On consomme moins. Et avec euh, leur pension sanitaire et avec euh, leur nouveau contrôle, parce qu'on est l'automne, on revient à tout ça, euh, bien, euh, la vélocité de la, la monnaie aux États-Unis, autant partout, euh, va continuer. À, à, à être maintenu basse parce que dans le fond, euh, je ne dirais pas, on dirait, parce que je pense que c'est réel, c'est que le plan fonctionne. Le plan fonctionne. Le plan euh, 2030, vous me comprenez, j'essaie de ne pas employer des mots pour ne pas être biffé par euh, euh, mes amis YouTube. <rire> tout cas. Euh, le plan 2030 fonctionne à merveille. Dans le fond, on se trouve à injecter de l'argent, euh, on s'empare des terres, on s'empare de de beaucoup, beaucoup d'immobilier. Je parle des très, très, très riches. Donc, euh, les riches deviennent de plus en plus riches. Euh, la classe pauvre euh, euh, va continuer à être pauvre et on va leur donner des miettes. Euh, la classe moyenne va euh, souffrir de ça, mais la classe moyenne euh, commence vraiment à rétrécir ses dépenses. Euh, plusieurs en ont décidé, ont décidé les, la dernière année de payer beaucoup, beaucoup de dettes, heureusement, et c'est ce que je vous invite, euh, invite à faire. Là. Soyez prudents pour les prochains mois, à savoir ce qui va arriver. Mais euh, on est dans une dictature, euh, on dit sanitaire, c'est plus que ça, je pense que c'est le plan. Euh, Souvenez-vous de la phrase qui est écrite sur le World Economic Forum, en 2030, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Et tout va être euh, avec de l'allocation. Donc, on va être, euh, ben, j'espère que pas être là-dedans, mais on va être des esclaves des temps modernes. Donc, euh, on va... Euh, ben, plusieurs, en tout cas. Euh, puis c'est ça que je me demandais comme... Euh, je me posais comme question. Dans le fond, euh, euh, tous ceux qui vont bénéficier de ça, de cette... Euh, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Euh, Ce n'est pas les très, très riches. Eux vont posséder tout. Ils vont contrôler tout. Et c'est ça. Là. Euh, et si vous pensez que la, la, la, la COVID, là, euh, « euh, oh, on va tout avoir des vaccins, tout euh, ça va être terminé. » Loin, loin, loin d'être sûr. La variante Delta, là, il y a la Alpha qui ont parlé, puis là, écoutez, ils vont en mettre, ils vont étirer, étirer le morceau, puis là, ils vont dire que c'est dangereux. Tout simplement, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle de la population. Et je pense que même le vaccin se trouve, à mon avis, peut-être que je me trompe, se trouve à être un, un, un, un, tout simplement un, un alibi. bah euh, ben, un moyen euh, de tracer, d'avoir de, la fameuse passe vaccina, euh, vaccinale, euh, tracer euh, tout le monde sur la planète. et C'est Claude Schwab qui le dit euh, sur World Economic Forum, vous avez tout simplement euh, besoin de prendre quelques minutes, à aller fouiller là-dessus, euh, tout va être beau, tout va être rose, tout va être gentil. On enlève euh, toutes les les, les, les, les les valeurs, peu importe lesquelles, on enlève ça puis on repart sur... un. Euh, le, un nouveau monde. Pareil comme les euh, Paul, sous Paul Pot, euh, les Khmer Rouges. Euh, pareil comme euh, la, la Russie communiste, la Chine communiste sous Mao tse Pareil comme ça. Donc, euh, on pense que aujourd'hui, ça va être différent. Avec la théorie monétaire moderne où on va donner de l'argent un peu à tout le monde, euh, les pauvres vont être heureux avec euh, le petit euh, moyen et euh, les riches vont euh, prospérer encore. Moi, ce que je vois dans tout ça, je ne suis vraiment pas découragé de tout ça. Là. Je vais observer ce qui va arriver cet automne. Et je, euh, je, je regarde ça, je regarde l'économie parce que ça m'intéresse encore et je ne veux pas non plus être trop négatif face à ça. Euh, on va voir ce qui va arriver, mais euh, il faut garder le moral, être positif. Puis peu importe, euh, je ne suis pas anti-vaccin du tout, du tout. Je, jamais, je, moi, je suis pour le choix si on veut être vacciné ou pas vacciné. Et ce qui me m'attriste, c'est créer euh, deux catégories de citoyens. Pour moi, c'est dans une société, on dit démocratique. Une société euh, pseudo-démocratique, euh, on, euh, on ne devrait aller euh, jamais jusqu'à des abus comme ça. Malheureusement, on est rendu là. On va voir ce qui va arriver cet automne. Mais en tout cas, au niveau économique, euh, euh, la théorie moderne, moderne monétaire en ce moment a vraiment son plein et on a dépassé la... On est passé, la, la théorie canadienne, c'est terminé maintenant. On s'en va de l'avant avec la machine d'impression euh, et on n'arrêtera pas d'imprimer, c'est à l'infini. En tout cas, c'est les, les paroles de Jérôme Powell. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.